Bienvenue euh, aussi nombreux euh, à ce tool in Action qui va porter sur euh, comment unifier son application Spring Boot avec euh, son front-end Angular en utilisant un outil qui s'appelle euh, NX. Euh, deux petits mots sur moi, donc je m'appelle Tin Kondo, je suis euh, Software Engineer et euh, Engineer Manager chez Sphere chez et euh, donc vous pouvez me contacter euh, sur, euh, sur Twitter, euh, sur LinkedIn. Et pour les plus courageux d'entre vous sur, euh, sur GitHub, parce que je traîne souvent sur, euh, dessus, parce que je suis euh, passionné par l'open source, et donc à ce titre, je publie assez régulièrement des outils et des librairies euh, en rapport avec cet écosystème-là, notamment en rapport avec Angular et Spring. Alors, voilà un peu l'agenda de quoi on va parler aujourd'hui ensemble. On va voir ce que c'est ce que qu'Annex. Euh, Jacques, qui dans la salle sait ce que c'est qu'Annex Ok, pas beaucoup de monde. Qui l'utilise euh, en production ou à titre personnel <rire> Ok, bon, ça que vous allez apprendre des choses alors. Euh, alors, donc on va voir euh, qu'est-ce que c'est qu'un ex. On va voir comment, à partir de cet outil, euh, initialiser son workspace, son espace de travail. Ensuite, on va, dans cet espace de travail-là, créer une première application front-end Angular. Euh, on fera ensuite la même chose pour un back-end, cette fois-ci en Spring Boot. Et euh, à la fin, on va, on va lier les deux de manière à ce, à ce que euh, les actions qui se passent sur l'un euh, se répercutent sur, euh, sur l'autre également. Alors, qu'est-ce qu'Annex qu qu Annex euh, se définit comme un outil euh, intelligent, rapide euh, et extensible pour euh, créer ce qu'on appelle des, euh, des, euh, des monorepos. Donc les monorepos, c'est quoi C'est euh, au lieu d'avoir plusieurs repository git dans lequel vous allez mettre vos différentes applications, vous les mettez dans un seul workspace, donc un seul espace de travail, versionné sous git également, et euh, ça apporte un certain nombre d'avantages, notamment le fait que ben du coup vous avez un seul endroit où se trouvent tous vos applicatifs, donc euh, que ce soit le back-end ou le front-end, ce qui permet de plus facilement par la suite euh, partager des choses entre le, le, les front, entre les, euh, les back-ends, et éventuellement entre les deux. L'autre avantage aussi de cette architecture, c'est que du coup, euh, lorsque vous avez une modification à faire qui euh, impacte à la fois le back-end et le front-end, vous pouvez faire cette modification de manière euh, atomique, c'est-à-dire que vous allez avoir un, un seul commit Git qui va modifier à la fois ce qui est nécessaire au niveau du back-end, supposons par exemple que vous changez une, une API pour modifier des, euh, son season point, il y a de très fortes chances que vous deviez faire la même chose au niveau du front-end qui, euh, qui communique avec cette API-là. Et donc de, le fait d'avoir tout dans un même workspace permet d'avoir de, de, du coup un, un commit qui est atomique qui va contenir à la fois les modifications qui y vont bien au niveau du back, mais aussi ce qui est nécessaire de faire au niveau du front-end. Donc ça, c'est un peu ce que promeut cette architecture en mono repo et, et NX est un outil qui est fait pour vous faciliter en fait le, le build, le test, le déploiement de ce type de, de projets qui sont euh, structurés de cette façon là. Euh, donc Il y a plusieurs avantages. Euh, donc Il supporte nativement euh, un certain nombre de, de frameworks euh, alors essentiellement au niveau du front-end parce qu'à la base, euh, pour la petite histoire, ça a été euh, fondé euh, par une, euh, une équipe de, de deux anciennes personnes de chez Google euh, qui, euh, qui ont monté leur boîte euh, à la suite de, de leur aventure chez Google et euh, à la base, c'était un outil qui était fait pour Angular. Donc pour ceux qui connaissent un peu Angular, c'est très très similaire au, au Angular CLI. Et en partant de là, ils ont incrémenté, ils, ils ont du coup ajouté au fur et à mesure différents frameworks. Donc aujourd'hui, ils supportent par exemple nativement euh, React euh, ainsi que d'autres frameworks autour de l'écosystème Node.js. Parce que la base de l'outil est écrit en Node.js, enfin en, en JavaScript plutôt, mais euh, par la suite, ce qu'on peut créer comme application ne se limite pas à l'écosystème Node.js. Mais le tooling est, on va dire, écrit en Node.js. Donc il supporte de out of the box Angular, euh, React, les applications Node euh, classiques, les, euh, les frameworks comme Nest.js, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème. Euh, il intègre un certain nombre d'outils pour euh, faciliter tout ce qui est euh, testing de votre application. Côté front, par exemple Cypress, pour ceux qui connaissent un petit peu l'écosystème, c'est un outil qui permet de tester euh, de end to end votre votre application front end. Donc c'est inclus dans Nx. Lorsque vous installez un projet Nx, par euh, exemple qui fait du Angular, out of the box, il vous produit en fait la configuration nécessaire. Pour, euh, votre partie, euh, pour pouvoir tester end-to-end -end votre application via Cypress. Euh, pour les tests unitaires, donc, il intègre un outil qui s'appelle GEST qui est fait par, euh, par Facebook, qui permet de plus facilement tester vos, votre application de façon unitaire. Euh, pour tout ce qui est euh, euh, formatage de code, linting, il intègre Pre-Trier, qui est un peu l'outil de, de référence dans le monde de Node.js pour faire ça. Et euh, aussi d'autres outils comme Storybook, e pour euh, en fait afficher vos composants et euh, les, euh, les visualiser, les modifier de façon euh, séparée de votre logique business. Donc comme je le disais en introduction, c'est un outil pour monorepo, donc ça, ça favorise ce type d'architecture. Euh, il apporte aussi d'autres avantages, comme notamment la possibilité de, de voir comment vos applications à la fois back-end et front-end sont connectés dans votre workspace. via notamment ce qu'ils appellent un dependency graph qui permet de savoir si euh, tel back-end en fait, a une connexion avec tel autre back-end ou tel front-end est utilisé par tel autre euh, euh, applicatif de votre, de votre écosystème. De manière à ce que vous avez une, une visualisation en temps réel de comment vos composants sont, se, sont liés dans votre, euh, dans votre projet. Et ça, ça apporte aussi des avantages du fait que, du coup, via cette... Euh, euh, ce graphe de dépendance-là, NX est capable en fait, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire de builder lorsque par exemple, vous faites une modification euh, qui, euh, qui affecte une librairie que vous utilisez dans un front-end. Si euh, vous buildez le front-end, il est capable de savoir que le, votre front-end dépend de la librairie et donc qu'il faut aussi qu'il rebuilde la librairie avant de pouvoir vous servir le nouveau front-end. Ça, c'est les choses qu'il est capable de faire de façon automatique via justement ce, cette, euh, cette notion de graphe de dépendance qu'il euh, qui intègre. L'autre avantage, et ça c'est pour moi le plus important, c'est que donc NX est super extensible. Comme je vous disais en introduction, à la base, c'est un petit qui a été créé pour euh, gérer les projets Angular. Par la suite, ça a été étendu à d'autres frameworks comme React, euh, comme Next.js, mais donc, toujours dans l'écosystème de JS. Mais en fait, ça ne se limite pas à cet écosystème-là. Et à travers les plugins, vous pouvez en fait étendre... Est capable de faire un ex notamment vous pouvez créer un plugin qui, euh, qui apporte le support de, de go par exemple comme Backend puisque nativement c'est pas supporté et euh, ou un, un plugin qui apporte le support pour, euh, pour spring boot par exemple ce que j'ai moi-même moi personnellement fait et qui permet du coup d'étendre le, en fait, le, le, le plugin et donc de pouvoir bénéficier de, de tout l'outillage qui est autour, de toutes les fonctionnalités qu'on a pour la partie front-end et la partie Node.js. Vous pouvez le retrouver en fait via les plugins euh, sur votre, votre nouvelle application. Donc il y a d'autres avantages qui sont euh, en rapport avec NX. On pourrait faire tout un talk rien que pour ça. Mais là le but c'est de vous montrer un peu comment utiliser NX pour de manière spécifique créer un backend de Spring Boot, parce qu'on est quand même dans une conf Java, et euh, intégrer avec une, un front-end angular, donc c'est ce qu'on va faire euh, maintenant, euh, en espérant que les dieux de la démo soient avec moi. <rire> c'est toujours la grande question. Alors, pour créer une application NX, donc il y a... Il faut évidemment avoir un runtime Node.js comme je vous l'avais dit, parce que c'est un outil qui est écrit en JavaScript, donc il a besoin de Node.js pour, euh, pour tourner. Et donc il faut avoir une version de Node.js installée sur votre machine. De préférence, il faudrait... Vous arrivez tous à lire là l'écran Non Alors, je vais essayer d'agrandir. Alors, désolé. Ah, c'est bon Ok. Donc là, je juste pour vérifier si j'ai la bonne version de Node.js qui est installée, parce qu'il me faut ça pour, pour pouvoir utiliser euh, NX par la suite. Euh, je recommande toujours utiliser la version LTS de Node.js, c'est-à-dire là, actuellement, c'est la version 16, même si c'est pas la plus récente, mais c'est la version LTS la plus euh, active, en fait. LTS pour euh, Long Term Support. Donc là, j'ai Node.js qui, euh, qui est installé. Du coup, je peux, après proprement dit, travailler avec NX. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais, en fait, utiliser... Une commande, donc npx c'est une commande qui est inclue dans notre JS et qui permet d'exécuter des, euh, des scripts binaires qui sont stockés sur, euh, sur npm, le package manager de, de l'environnement Node. Donc là, j'ai utilisé ça pour créer en fait un, un, un workspace euh, NX. Alors, je suis pas le meilleur typer, donc ça risque d'avoir pas mal de typos au fur et à mesure. space voilà. Et là, je vais demander à utiliser la dernière version de l'outil qui s'appelle Create a Next Workspace pour pouvoir être sûr que j'utilise une version qui est, qui est obsolète. Une fois que je fais ça, donc c'est un outil en ligne de commande, il va me demander des informations par rapport à mon workspace que je suis en train de créer. Donc là, je, je vais donner un nom, le nom de mon, de mon futur workspace. On va l'appeler euh, Voxlu euh, lu euh, Là, du coup, je ne sais pas si c'est toujours lisible au fond, donc là en fait c'est euh, donc c'est un outil euh, de manière interactif et là il me demande en fait de choisir quel type de structure je veux pour mon projet c'est-à-dire euh, comment est-ce que je veux euh, en fonction de ce que je suis en train de créer si je suis en train de créer par exemple un, un workspace qui va contenir des applications à la fois back-end et euh, et front-end il y a des structures qui sont de de dossiers qui sont prédéfinis et là il me demande de choisir donc là pour ce que moi je vais faire, parce qu'on va faire dans cette démo, vu qu'on veut créer plusieurs applications différentes, à la fois back-end et front-end, on va choisir la première option qui est la plus adaptée en fait, pour avoir un workspace euh, NX minimaliste pour pouvoir commencer à faire ça. Si je voulais faire par exemple une application Angular uniquement, j'ai d'autres options qui sont disponibles. De même si je voulais faire du React euh, ou du Nest, par exemple. Mais là, ça ne nous intéresse pas dans ce cas-là. On va choisir la première option par défaut. Donc là, je choisis que je veux créer une, une application. Ensuite, il va me demander... Euh, si je veux utiliser euh, un outil qu'ils ont développé qui s'appelle NX Cloud, qui est en fait un un distributed cache, un cache distribué qui est euh, donc hébergé sur, euh, sur leur infrastructure cloud et qui permet en fait d'accélérer en fait les builds dans la mesure où si vous buildez une fois une, euh, une un projet, il est capable de cacher le résultat de votre build et si vous refaites la même commande sans avoir rien changé au niveau de votre code ni au niveau de votre euh, des paramètres d'appel de votre commande, il va vous servir directement ce qu'il a caché donc vous gagnez en temps de, de traitement. Donc là, je vais choisir l'option puisqu'elle est en plus gratuite. Euh, voilà. Donc là, il va faire sa petite sauce. Il va installer les dépendances euh, NPM dont il a besoin pour, euh, pour fonctionner. Parce que comme je vous le disais à la base, c'est un outil Node.js. Donc il, euh, il a besoin d'écosystèmes Node.js pour, euh, pour fonctionner. Même si ça ne limite pas ce que vous pouvez faire. Et vous n'êtes pas obligé que de faire du, euh, du, euh, du node par la suite. Alors ça, ça se déroule. Donc là, il a fini. Bon, il y a quelques warnings qui ne sont pas très très importants. Euh, mais en tout cas il a fini de faire le travail, et si je fais un L, l ici, on voit qu'il a créé en fait un répertoire euh, Vox, euh, Vox lui, donc on va aller à l'intérieur, et là on va ouvrir un petit VS Code dedans, pour vous montrer un peu la structure de ce, de ce workspace-là. Voilà, je vais devoir accélérer, j'ai plus beaucoup de temps. Euh, voilà, donc là en fait vous, avez, vous, vous arrivez toujours à lire euh, au fond, c'est clair pour tout le monde Oui, attendez, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, donc ça, ça c'est la structure d'un workspace annexe euh, euh, basique. Donc là vous retrouvez en fait euh, un ensemble de, de fichiers de, de travail qui ne sont pas forcément très importants. Ce qui est important pour nous c'est ici. Donc ici dans Apps, c'est là où il va mettre notre, nos futures applications, back-end et front-end. Si j'avais des librairies que je voulais partager entre le front-end et le backend, par exemple, il va les mettre à l'intérieur ici. Donc c'est une structure qui est assez standardisée et en général il a pas besoin vraiment de la customiser, même si vous pouvez le faire si vous avez vraiment besoin. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai un workspace qui est assez basique, je vais, euh, euh, je sais pas c'est quoi ça, ouais, ok, je vais du coup euh, installer euh, ce qu'il me faut maintenant pour créer une application euh, Angular. Donc on va installer un outil qui s'appelle, un, un plugin qui s'appelle euh, narwal-angular qui est le plugin officiel pour créer des applications Angular au sein de notre workspace. Donc en faisant la commande npm install save dev pour dire que c'est une dépendance de, de dev, donc Narwal slash angular. Donc là on fait dans ça, donc il m'installe dans le workspace tout, tout ce qu'il faut pour créer mon frontend angular, et par la suite on va faire ça donc on va créer le workspace, le, le projet frontend angular, le temps qu'il installe la dépendance, voilà donc c'est fait. Si je, reviens, pardon, si je reviens sur le, le code, il a modifié le package JSON pour ajouter ce qu'il faut pour pouvoir faire du Angular. Maintenant la prochaine étape, c'est d'appeler en fait une commande qui s'appelle nxg pour Generate, et c'est là où on va vraiment lui dire de créer l'application Angular. Donc c'est ce qu'on va faire. Euh, pour ça il faut donner le nom du package qui contient le, ce qui est nécessaire pour, pour faire du Angular. Et ici, le deux points, ce qui suit, c'est le nom de ce que je suis en train d'essayer de, de faire dans ce package là. Là en l'occurrence j'essaie de créer une application Angular, donc c'est ce qu'on fait. Il euh, y a un nombre de questions qui va nous poser, savoir le nom de l'application, on va l'appeler ngapp par exemple. Donc on choisit en fait ce qu'on veut comme styling pour, euh, pour Angular. Pour ce qu'on fait du euh, Angular CLI, c'est plus ou moins la même chose que Angular CLI avec ce Nx. Donc là j'aime bien faire moi du SCSS, donc on va choisir ça. Euh, routing, non. Et euh voilà, donc là il crée les différents fichiers de travail, une structure minimaliste de base pour avoir un, un projet Angular qui fonctionne. Et une fois qu'il aura fini ça, on va faire la même chose pour la partie, pour la partie front, pardon pour la partie back. Le temps qu'il finisse, voilà, donc là il a fini de, de faire sa sauce, il a tout installé. Ensuite on va juste euh, sauvegarder tout ça pour sauvegarder l'état actuel. Voilà. voilà, donc là, je n'ai plus rien dans mon workspace. Maintenant, je veux euh, créer mon back-end. Ah, pardon, si je reviens sur l'écran sur d'avant, qu'est-ce qui s'est passé avec, à la suite de la commande que je viens d'exécuter Dans Apps, on a désormais notre application ngapp, qui est en fait l'application la, front-end Angular. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie back-end. Et c'est là qu'on va utiliser un autre euh, plugin qui permet de rajouter le support de Spring Boot euh, dans le, le workspace euh, NX. Qui n'est pas du tout euh, nativement supporté. Et donc, on va installer ce fameux plugin-là. Euh, donc, même chose que tout à l'heure par rapport au plugin Angular. Euh, le nom du plugin, c'est NX Rocks, euh, NX Spring Boot. C'est le nom du plugin. Il est disponible sur, euh, sur NPM. Et pour de la petite info, je suis l'auteur du plugin en question. Donc, <rire> c'est un peu baisé, mais voilà. C'est. Euh c'est un outil que j'ai fait évidemment en, en utilisant le, leur, euh, leur support, parce qu'ils mis à disposition, comme je disais, le, la possibilité d'étendre l'écosystème NX. Donc vous pouvez vous, vous aussi créer vos propres plugins en, en réutilisant ce qu'ils ont mis à disposition déjà dans leur, euh, dans leur documentation. Donc là, c'est installé. Maintenant, je vais faire la création du, euh, du back-end Angular, euh, pardon, euh, Spring Boot. Pour ce faire, je vais faire... Oups la même commande que tout à l'heure, donc c'est nxg pour generate. Euh, le nom du package, donc ici c'est nx rocks, euh, nx spring boot, euh, tac, tac tac Et là, c'est le nom de la commande que je veux faire. Donc là, je veux créer un nouveau projet euh, spring boot. Donc new. Donc là, il me demande euh, des informations sur le projet. Donc là, c'est un projet spring boot. Donc le nom du projet, c'est boot app, par exemple. Euh, je suis une application j'utilise maven, jar, version 11 de java, euh, langage java, euh, le groupe id par défaut je ne le change pas, pareil pour l'artifact, le, le package par défaut c'est celui-là, le projet n'a même pas de description, ici je peux rajouter les dépendances que je veux euh, avoir intégrées dans mon, mon projet Spring Boot, et là pour info, ce que vous voyez comme information ici, c'est ce que vous retrouvez dans le Spring Initializer. pour ceux qui sont familiers avec Spring Boot, c'est une simple interface vers le Spring Initializer. Donc là ici, de la même manière, je, je, je, je lui dis que je veux utiliser le, les dépendances pour le web, donc voilà, et donc là il appelle euh, comme vous pouvez le voir ici Spring initializer pour créer le, le projet et c'est ce qu'il a fait. Donc là si je vais dans mon workspace, euh, maintenant j'ai un nouveau projet qui s'appelle boot app qui est mon backend euh, euh, Spring Boot. Je vais sauvegarder l'état actuel, euh, d'accord, pardon Ah oui, <rire> bien vu, euh, yes, donc ici, d'accord init boot up. Voilà. Donc là, je sauvegarde l'état actuel. Maintenant, euh, je peux visualiser en fait à quoi ressemble mon workspace à ce stade. Il y a une commande qui s'appelle nxgraph qui vous permet en fait de voir votre comment vos applications dans votre workspace sont interconnectées entre elles. Euh, je rajoute ici l'option watch pour pouvoir euh, euh, observer lorsque ça va changer la les dépendances entre les différents projets. Donc en faisant ça, il ouvre en fait une, euh, une ligne de commande. Alors, Je ne sais pas si c'est toujours visible pour tout le monde, je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Donc ici, je vois tous mes projets, si je choisis ça, voilà. Donc là, je vois mes projets. Donc par défaut, euh, ngapp, c'est l'application front-end Angular. ngapp-e2e, c'est l'application qu'il a créée par défaut pour faire du end-to-end -end testing. Pour la partie Angular. Et à côté, j'ai mon application Boot App, l'application back-end euh, Spring Boot. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a aucun lien entre, entre les deux euh, applications, à savoir le front-end ici et le back-end là-bas. Maintenant, on va utiliser de nouveau le plugin Spring Boot euh, euh, pour pouvoir lier les deux, euh, les deux projets. Donc, si je reviens sur mon outil. Euh, ah, ben, il me faut une nouvelle console. Euh, Terminal. Comment est-ce qu'on crée un nouveau Alors je vais arrêter ça, voilà. Donc ici, je vais maintenant lier les deux, les deux applications. Pour ce faire, je vais utiliser toujours l'option G pour G rate. Je fais appel ici euh, au, euh, au plugin NXRox pour, euh, pour Spring Boot. Voilà. Et je vais dire que je vais lier en fait les deux application link pour lier et ici je veux mettre l'application spring boot boot app et à côté c'est l'application angular ng app en faisant ça donc là il a fait sa petite sauce il m'a lié les deux si je reviens sur le, le graph qu'est ce que j'observe c'est que maintenant voilà ça y est, ça change par rapport à tout à l'heure. Donc là, maintenant, il sait que l'application Angular, euh, ici, dépend quelque part de l'application Spring Boot. Ce qui veut dire que si, par exemple, je fais un build sur la partie euh, Angular, il va automatiquement détecter qu'il y a un lien entre les deux. Et il va rebuilder la partie euh, Spring Boot avant. C'est ce qu'on va, on va faire maintenant. Donc, si je, je lance la commande pour builder mon, mon front-end, donc c'est nx build, le nom du, euh, du front-end, boot, ici, c'est, pardon, ng-app. Donc regardez -même ce qui va se passer. Donc euh, voilà, il voit que mon, mon ng-app dépend de Spring Boot. Donc du coup il build d'abord Spring Boot. Euh, vous pouvez remarquer le, la console ici, Maven, donc Java de, de Spring Boot, le back-end. Et mon temps est fini. Euh, voilà, donc là il a fini de builder la partie Spring Boot. Maintenant il build la partie front-end. Parce que c'était une dépendance du, du front-end. Donc il a d'abord buildé le, le, le back avant de builder le, builder le front. Et, euh, une fois qu'il a fini de faire ça, donc, voilà, les deux sont liés et on a créé une application donc back-end Spring Boot, un front-end Angular. On a dit que les deux étaient liés et ça se traduit au niveau du build par cette, euh, par cette, euh, cette commande qui du coup a d'abord buildé le, le back-end avant de builder le front. Et j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions?